La papote, la papote, mais la papote. Bonjour, bienvenue à l'épisode 4 de la papote. Je suis très heureux de vous retrouver tous pour un nouvel épisode. Alors oui, nous allons encore papoter, même si, je sais, cette période est loin d'être évidente. Si vous êtes amoureux des plantes, des huiles essentielles, mais surtout du Xanax, alors vous êtes dans la bonne émission. Tout de suite, nous allons retrouver le sujet du jour. Oui, la famille, cet endroit douillet où on nous aime inconditionnellement. <rire> Mais non, pas toujours inconditionnellement. La famille, cette douce désillusion. Merci Léo, oui, un sujet pas banal, la famille. Tout de suite, nous accueillons, comme d'habitude, nos invités préférés. Je suis allé récolter donc plein de témoignages pour vous. La famille, est-ce vraiment un lieu de sécurité Donc, la famille est très importante pour se construire, Geneviève. Bien sûr, la famille est très importante. C'est là où l'aide se construit de l'âge de 0 à 7 ans. Après, il peut éventuellement retrouver son autonomie. C'est au tour de Jérôme. J'ai décidé de partir assez tôt pour pas déranger. Pour qu'il se retrouve un petit peu en amoureux. Et votre famille, Geneviève Alors, si on parle de la mienne, écoutez, j'ai un fils... Que demander de plus Un fils adorable, grand, beau, fort. C'est, pour ainsi dire, l'amour de ma vie, oui. Oh, mon fils... Mon fils, écoutez, je l'ai allaité jusqu'à l'âge de 15 ans. 15 ans, oui, je crois. Alors, il me semble que vous avez aussi une fille. une fille, bien sûr. Écoutez, oh, je ne savais pas qu'on allait rentrer dans les détails. Hein. Jean-Pierre, Jean-Pierre. Moi, je, je suis un ancien cuisinier. J'étais du matin jusqu'à l'aube, dans ma brasserie. La famille, c'était les collègues. De toute façon, ma fille m'énerve, elle m'énerve. Je vous sens isolé, enfant, Jérôme. Mais je sais que petit, j'étais déjà pénible, je faisais beaucoup d'asthme et beaucoup d'allergie. Elle prend du poids, elle prend... Elle est grosse, elle est grosse. Pas facile d'être présent quand on est cuisinier dans son restaurant. Ah si si, une fois je me souviens quand mon petit gars, mon petit gars, il est arrivé comme ça. Il me, il me dit, ben, il, était tout, il était tout excité. Ben, je sentais bien qu'il était un peu mal à l'aise, qu'il n'était pas habitué à, à parler à son père. Ah euh, oui. Et il me regarde comme ça, il me fait Papa, papa, papa, papa, faut que je te parle. Papa, faut que je te parle. Alors moi, bon, ben, bon, ben je, je fais une blague. Tu vois, je lui dis euh, Dis-moi, tu, tu m'applies pour ta mère <rire> Et une fois, mon père, il est venu me voir, il me dit Oui, regarde, ton frère, il est chirurgien. Mais qu'est-ce que qu tu branles J'ai toujours eu peur du sang. Alors bon, ma fille m'énerve, voilà, c'est dit. Je suis quelqu'un qui, je suis quelqu'un qui assume. Ma fille m'énerve, pardon. Merci, merci. Moi, je voulais qu'il soit fier de moi. J'ai trouvé un travail aussi. Je vends des bandes dessinées dans une librairie. C'est en bas de chez moi parce que je suis agoraphobe. Alors, j'aime pas aller trop loin de chez moi. Évidemment, je lui ai proposé de la coacher, vu que je suis thérapeute, pour éviter qu'elle ne piffre. elle refuse, elle le prend mal. Et tout de suite Jean-Pierre qui nous parle du coming out de son fils. Si ma foi, si ma foi tu préfères, si tu préfères la tapette, d'accord Je t'ai créé une petite chanson et il s'agirait bien maintenant que tu me passes un petit coup de fil, d'accord c'est là-dedans, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte que je chante. Bon, allez, la Allez, vas-y mon Jean-Pierre, vas-y mon Jean-Pierre. Dans le petit croupion, dans le petit croupion, on peut y mettre les fruits de la passion. Dans le petit croupion, dans le petit croupion, on peut y mettre les fruits de la passion. Bon. Ne, montre, ne montre pas ça à ta mère, hein mon Dieu, mon Dieu. Très entraînant. Merci beaucoup pour euh, ces belles images, Jean-Pierre. Mais je ne sais pas, de toute façon, pourquoi je n'ai pas confiance en moi. Pourtant, mon père, il m'encourageait toujours. Il m'encourageait. Hé tu... Hé, hey hey, tête hey, de con Tu vas arrêter de chialer Est-ce que quelqu'un, je demande avant, veut voir une photo de mon fils la famille, terre de mon âme. Oui, vous savez, ces moments où vous vous sentez plus en confiance, épanoui, que vous acceptez l'être humain que vous êtes. Et hop, tout s'écroule, car un repas de famille. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des bonnes ou mauvaises personnes, mais nous sommes les deux. Donc évidemment que de temps en temps, on déçoit. Évidemment que de temps en temps, on fait des trucs qui ne vont pas être compris. Si jamais il arrive que vous déceviez dans votre famille et qu'on ne vous aime plus, dans ce cas-là, construisez votre propre famille et ne rappelez pas ces gens-là. Non, ils ne vous seront d'aucune utilité. À bientôt les petits loups La famille où on s'isole, zole, zole, telle une camisole Zol, zol, vous pensez que je suis un enfant gentil, mais c'est parce que j'ai peur de vous. Je m'isole, zol, zol, famille folle, folle, folle. Je m'en vais. J'aime pas quand on contredit, alors j'aime pas vous. jamais un